The <laughs> Wesh wesh les amis Alors dans cette vidéo on va parler de l'huile de palme. Alors on l'associe souvent au Nutella mais on n'est pas toujours conscient des problèmes qu'elle pose. Le problème de l'huile de palme bah c'est que pour produire de l'huile de palme faut raser des forêts tropicales et cette destruction de forêts c'est une des causes principales du réchauffement climatique. Et là on apprend que Total avec la bénédiction de Macron va se lancer dans l'importation d'huile de, de palme pour faire du diesel. Elle va emporter chaque année 550 000 tonnes d'huile de palme. Ça c'est un chiffre énorme, ça veut dire que Total va augmenter de deux tiers toutes les importations qu'on fait d'huile de palme chaque année. Ça correspond à 4 milliards 300 millions grands pots de Nutella. Donc il y a vraiment vraiment plein d'huile de palme. Et on va vous vous allez comprendre dans cette vidéo que ce diesel à l'huile de palme qui nous est vendu comme plus écologique, en fait si on prend en compte toute la déforestation qu'il occasionne c'est plutôt une catastrophe pour le climat. Qu'est-ce que Total vient faire dans le business de l'huile de palme Alors l'idée de Total c'est de faire du biodiesel. Et le biodiesel c'est de mélanger du diesel avec de l'huile végétale. Et ça pour que le diesel émettent moins de CO2 en brûlant. Alors comment ça se passe bah C'est que l'huile végétale, ça vient d'une plante. Ça peut être du colza, du tournesol, des palmiers, et cette plante, pour grandir, elle capte du CO2. Ça, c'est la photosynthèse. La plante capte du CO2 pour grandir et recrache de l'oxygène. C'est d'ailleurs pour ça qu'il faut avoir des arbres, des parcs, des forêts, pour lutter contre le réchauffement climatique. Et donc l'huile qu'on ajoute dans le biodiesel, quand elle crame, le CO2 qu'elle émet, c'est du CO2 qu'avait d'abord capté la plante pour grandir. Et donc, au total, le biodiesel diesel comme il y a de l'huile dedans il émet moins de CO2 que du diesel pur alors ça c'est la théorie, mais dans notre affaire, il y a un problème. Le problème c'est que Total, il veut faire son biodiesel avec l'huile la moins chère et cette huile c'est l'huile de palme. Et l'huile de palme, la culture de l'huile de palme, il n'y a pas pire pour le climat. Pourquoi Parce que quand on veut plus d'huile de palme, il faut détruire des forêts tropicales. Là, ça va être très clair, vous regardez la carte des forêts tropicales et la carte des pays producteurs d'huile de palme. C'est exactement sur les mêmes zones parce que le palmier ne pousse bien que dans des zones tropicales. Et donc dès que vous augmentez la demande d'huile de palme, qu'est-ce qui se passe Vous êtes obligé de détruire les forêts tropicales. Et la forêt tropicale qui prend le plus cher avec la culture d'huile de palme, c'est clairement celle d'Indonésie et de Malaisie. Il y a plus de 80% de la production mondiale qui vient de ces deux pays. Et en Indonésie, ça a déforesté salement. Dites-vous que depuis les années 90, ils ont perdu 20% de la superficie de leur forêt tropicale. Et 20% c'est énorme, hein. ça veut dire c'est une superficie de la taille du Royaume-Uni. Hein. Donc il y a toute l'île de l'Angleterre qui a disparu comme forêt. C'est énorme. Et là, euh, on peut savoir que l'huile de palme est le principal responsable de cette déforestation. Il y a une étude universitaire toute toute récente, là, de 2017, qui montre que de 2010 à 2015, il y a plus de 60% de la déforestation en Indonésie qui est directement liée à la culture de l'huile de palme. Et c'est là qu'on a un problème de climat. Parce que vous vous rappelez ce qu'on disait de la photosynthèse, les plantes ça capte du CO2. Alors dites-vous qu'une forêt tropicale, c'est la Rolls Royce du captage de CO2. Il y a des arbres partout, des lianes, des zones humides, ça capte immensément de CO2. C'est d'ailleurs le deuxième truc qui en capte le plus sur Terre après les océans. Donc c'est massif. Et là, quand on bousille la forêt indonésienne, on rejette énormément, énormément de CO2. Pour que vous ayez une idée des ordres de grandeur, et c'est énorme, l'année dernière en Indonésie, juste la déforestation, ça a causé des émissions de gaz à effet de serre équivalentes à celles de la France, Allemagne, Espagne et Italie. Équivalentes, hein, c'est à dire tout ce qu'on a fait, tous les trajets en voiture, toutes les usines, tout le chauffage, tous les feux, tout ce que vous voulez, de ces quatre pays européens. Ça, c'est juste la déforestation en Indonésie. Donc on a un vrai problème de réchauffement climatique lié à la déforestation. Il y a une ONG qui a fait une étude pour mesurer les émissions de CO2 de ce biodiesel. Et donc, en tenant compte de la déforestation, le biodiesel de palme, ça émet trois 3 fois plus de CO2 que le diesel classique. Donc, et c'est ça qu'il faut retenir, consommer plus de biodiesel de palme, c'est 1, déforester plus, et 2, euh, détruire 3 fois plus le climat que le diesel classique. Donc, chapeau total, vous avez fait un diesel des plus bio, on n'a jamais vu ça. Et attendez, il y a pire. Le pire, c'est que euh, ce biodiesel qui déforeste et défonce le climat, c'est qualifié d'énergie renouvelable officiellement. Du coup, c'est taxé à 0% et ça bénéficie même de subventions. Alors, ça commence un peu à bouger au niveau de l'Union Européenne. Il y a une très grande majorité des députés, de tous bords d'ailleurs, et même la Commission, qui commence à vouloir mettre fin à cette situation absurde. Mais là, tenez-vous bien, on a appris début avril dans le canard enchaîné, que le gouvernement français, il allait tout faire pour sauver le diesel à l'huile de palme de total mais c'est des malades. Donc dans cette vidéo on a appris deux trucs importants le premier c'est que euh, ce biodiesel à l'huile de palme bah, c'est une fausse bonne idée ça pourrit plus le climat que ça n'arrange la situation. Et la deuxième chose qu'on a apprise et ça c'est très important, c'est que la déforestation, couper nos arbres et nos forêts c'est une énorme cause du réchauffement climatique. Dites-vous au total dans le monde il y a 20% du carbone du CO2 qu'on émet qui vient de la coupe des arbres. Donc si on est sérieux pour la lutte du réchauffement climatique faut sauver nos forêts et arrêter l'huile de palme parce que ça déforeste en masse. Et enfin, tout ça ça amène à une conclusion. C'est le mec de planète Great Again que Macron dit en fanfaronnant. En fait, quand on regarde à quel point il met de l'énergie pour sauver le biodiesel à l'huile de palme de Total, bah on se rend compte que le mec n'est pas sérieux, il n'a pas envie de make notre planète Great Again. Donc nous on compte sur vous pour partager cette vidéo parce que c'est des infos qu'on a rassemblées et que vous trouverez pas facilement ailleurs et qui sont importantes pour comprendre les enjeux concrets du réchauffement climatique et puis si parmi vous il y en a qui roule le diesel, bah dites-vous que quand vous verrez du biodiesel, vaut mieux prendre le bon vieux gasoil à l'ancienne, il aimait moins de carbone. C'était un plaisir de vous dire tout ça, on se revoit vite Ciao les copains Et pour vous donner des nouvelles, on est toujours en train de taffer euh, comme des porcs sur notre projet Comprendre le Monde. Ce sera un site où on fera des vidéos de synthèse sur euh, bah, des grands problèmes sur lesquels on doit se positionner, nous les citoyens, comme par exemple l'Union Européenne, le réchauffement climatique, la politique éco, tout ça on va bien vous les décrypter. Et si vous voulez être tenu au courant de l'avancée du projet, bah, n'hésitez pas à laisser votre mail, on vous met le lien du site internet dans la barre d'infos. C'était un grand plaisir les amis, on se revoit très vite, des bisous